Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous dire que j'ai eu un petit problème. Petit problème de 5-6 heures, mais à part ça, ça va. Je me suis gardé de ne pas me spoiler sur Delta Deltarune le moins possible, 31 octobre 2018. Toby Fox annonce un nouveau jeu. Il publie un nouveau jeu. Son nom, Deltarune. Je le fais en patch FR. Parce que je pouvais enfin le tourner, après autant de temps attendu, voilà, on était en juillet, waouh enfin, j'étais trop content. Et bah, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça, l'enregistrement a planté. Bah, je l'ai dans le cul, hein, clairement, ouais, ouais, je l'ai dans le cul, j'ai l'enregistrement dans le cul, ouais. J'ai voulu tout faire d'un coup, tout, tout, c'est 5h30, 6h, un truc dans le genre de, de record, mais... J'ai que le son. L'image, elle, est... elle est disparue. J'ai ça comme image, si vous voulez. Ah là, ça a pris que ça. Ça a pris le début, après ça a planté. Par contre, j'ai le son. J'ai 5-6 heures de son. Hein, si vous voulez, euh... Et comme on dit si bien les amis, tout est bon dans le cochon. Oh, moi, j'ai déjà battu sens. Hein. Et ouais, qu'est-ce qu'elle va faire j'ai déjà battu sans le squelette. Je suis mort. Donc pour aller voir le jeu, je vous suggère d'aller voir le live de Farod qui est juste là. Donc, Lil, euh, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de spoil. Le seul spoil que tu as, c'est que tu combats avec Suzy et Ralsei. Pour ceux qui ne le savent pas, Lil, c'est le bad time du jeu un petit peu. C'est la référence à Sainte, c'est... Le mauvais moment à passer, quoi. Le petit combat de 5-6 heures. Toi-même, tu sais, je n'ai fait une petite vidéo juste ici. Voilà, voilà. Je pas du tout à aller la voir, mais elle est sympathique quand même, tu sais. Par contre, il y a un truc. Avec Sans, j'avais un, un avantage, mais un gros désavantage. Mon avantage, c'était que je connaissais presque déjà toutes ses attaques. J'ai jamais joué à Undertale Mon gros désavantage C'était ce putain de clavier de merde là Ce truc Cette chose venue de Satan Comment tu peux jouer avec ça Mon doigt fait la taille des deux touches en même temps Tu peux pas tourner Tu peux pas faire Tu te mets Voilà. Oh, Donc euh, je vais faire le combat sur la Switch par contre le jeu sera en anglais Je vais essayer de traduire parce que comme vous savez Je suis un professionnel de la traduction en français Bien évidemment je suis très fier de toi ce test est merci de de, je sais pas mais bon euh, je vais le faire deux fois le combat parce que je sais pas si on peut l'épargner mais on, on va essayer d'accord je vais récupérer la le dernier morceau de clé je suis seul seul je suis trois visiteurs Oh t'as vu, je suis un professionnel de la traduction. Qui êtes-vous Nice. Je suis Ralcé, c'est Chris, et... Don, qu'est-ce que tu fais par ici, toi Je suis innocent, innocent J'ai été recherché juste pour avoir joué un jeu. Un jeu Mais c'est ennuyant, roi. Parce que ouais, le roi, il est ennuyant, voilà. On a trop compris. Ma, Ma puni, Il a prisonné mon corps dans cette prison. Mais je suis rapide, rapide. Clément, Clément, je sais pas... <rire> Il a fait construire une prison dans ce monde et je suis le seul à l'intérieur. Euh, je voudrais être libre. Hein Libre Mais tu es clairement un... un connard Lightner. Bien sûr, j'ai tout compris. Bien, nous allons t'aider. Je suis tellement seul dans mon petit royaume. Vous voulez jouer un jeu avec moi Moi Il faudrait que je sois libre. Euh, bah, play the game, évidemment. Trouve les clés et je serai libre. Libre. Les clés sont cachées. Voilà, donc maintenant nous allons chercher le dernier morceau de clé. Le shop. Bonjour monsieur, je voudrais te parler. Un étrange prisonnier, hein Qui t'a parlé de ça Un prisonnier, euh... ouais Oh, non, ce n'est pas possible que tu lui aies parlé. Mais si, c'est possible avec la carte oui. J'ai un cadeau pour toi. Euh... Bah, je crois qu'il me l'a donné mais je suis pas sûr Euh donc on, on va jeter le manuel de Ralsei parce qu'il sert à rien Tu as jeté le manuel Eh hey, Chris qu'est-ce que tu fais Oh non tu as fait tomber le manuel Tu l'as probablement droppé sans faire un spray. Tiens Chris je te le donne et ne le perds pas cette fois je, je, je, je ne veux pas ton truc Tu jettes le manuel les pages se sont déchirées avec le vent C'est ok Chris je, je peux comprendre Je vais juste en fabriquer un fabriqué, hein, là pour une prochaine fois Bonjour je voudrais réparer un item. Très bien, donne-moi la clé. Ouais, merci d'avoir réparé ma clé. Lui, la dernière fois, il a réparé mon gâteau. Lui, il était gentil. <rire> la clé, la clé. Merveilleusement amusant. Je vais enfin pouvoir être libre. Donc euh, vous voulez rentrer euh, Donc vous voulez bien me laisser sortir Utilisez la clé. Tu mets la clé dans la porte. Oh, il y a une porte qui s'est créée. C'était la porte magique. Voilà, la porte s'est ouverte. On y va. Wouah <rire> visiteurs visiteurs Maintenant nous allons jouer jouer Bien après vous je peux vous aider vous, vous savez Donc à quoi allons nous jouer exactement Oh juste à un simple jeu de nombre. C'est pas très très gentil ça dis donc quand vos HP tombent à zéro vous perdez Wow c'est trop bien ce jeu donc c'est ce petit jeu que vous voulez jouer hein Bien mon cher Oui je sais pas j'ai pas compris Il est content il est content, je crois. Ah, ah là, là, on sait qu'on n'est pas bien. On peut on lui peut faire quoi Il faut 50 TP pour l'hypnotiser. Euh, ok, donc, euh, les, on le tue d'abord ou... Allez, on va essayer de le tuer d'abord. Waouh. Chaos, chaos. Ok. Oh là là, oh là là cette musique, oh là là, oh du tout c'est ce qu'il veut le temps mais je suis trop fort, hein. il a fait oh oh et voilà, Waouh. ta tête elle est bizarre mec tu sais c'est pas commun les têtes comme ça, Waouh waouh waouh waouh waouh. wah Oh, oh waouh waouh waouh. Waouh waouh waouh waouh waouh. Oh Oh Oh mais il est déjà mort. wah wah super mal. Il est déjà mort. Ben, c'est qui fait le plus de dégâts donc. Euh... De toute façon, je vais pas le battre tout de suite. Hein. De toute façon, prendre plusieurs heures, donc... Euh... Oh, PV maximum Wow Pour sauver c'était clairement du gâchis. Mon cœur... Ok, si Wow, fait chier. C'est pour ça qu'il nous parlait de son cœur. Wow Aïe, Putain, mais il fait 22 dégâts. C'est pour ça que ça fait mal. Tiens, toi, tu vas donner des PV à... A toi, hein, espèce de radin. Ça redonne des PV lui-même, t'as vu ça un peu Ah ah, mon, mon couteau maléfique Aïe Ah bah oui Aïe Aïe Aïe Waouh wow. Aïe. Aïe Allez, fight Ouais, tu, tu vas tu vas te fight Paf Qu'est-ce qu'il va faire pipi, la ride au carreau le game Oh là là là là Bon, oh, ça fait mal ça Pan qu Qu'est-ce va faire hey, Je suis trop fort qu -ce que tu veux. Hey, hey, C'est fun, hein Oui, bah, bah, pas tellement. Oh, mais je m'attendais à des cœurs. Oh là là Oh là là là là Attention Aïe me, me, Mon cul Aïe Aïe ah bah il est mort. à c'était une victime. Je, je crois que je suis mort. Honnêtement, je trouve que je enlevé enlever assez de vie, je pense. Pour la réputation qu'il a de boss très dur. Après il va peut-être il va, va peut-être se réanimer, il va peut-être se transformer en Jeville Larcide là comme le, le poisson bleu. Euh, âme, diamant, un anchor, diamant, euh. Aïe Waouh waouh waouh. Wow, t'as vu j'ai survécu que je va faire Ouais mais j'ai besoin de Ralser parce qu'il peut redonner des PV. Il a une défense de merde Ralser en fait, c'est ça le truc. Walalalalala. Walal. Walal. Bah il est déjà mort. Oh il me saoule. T'as une vie. T'as une vie de merde. Bah je te sauve plus, voilà. T'as qu'à te sauver tout seul. Je suis seul au monde. Y'a rien à faire, je suis seul au monde. Je peux plus. <rire> Je peux tout faire, tout, je, je sais pas. Il mmh, tire la langue Quand je tire la langue, ça veut dire que je suis concentré, les amis, attention Oula, j'ai mes TP au max Ah oui, c'est vrai qu'elle peut faire de la magie aussi, Suzy Elle peut faire quoi Rootbuster, voilà. Wow, 166, c'est trop bien. Par contre, c'est 50 TP. Votre corps va être détruit, je sais pas. Oh là, c'est pas ça Waouh, wow, wow, wow. Oh, fais chier. Ouf. Les enfants. Je sais pas. Oh là là, il y a des canards en plus. Oh là là. Oh là là, il y a des canards. Il y a, il y a, il y a, il y a des canards qui sont tristes, je crois. Je sais pas, j'ai mal vu. Ah oui, oui, non. Et en fait, c'est juste qu'ils ont une tête de d'amalgamate. Le fuck. Voilà, Chris, toi, tu sais, tu es su... Oh, Ralsey, il est vivant. Vas-y, Ralsey. Tu vas redonner des PV à, à Chris. C'est bien, Ralsey. Je suis fier de toi. Paf, paf. Vas-y, qu'est-ce que va faire Noah, je n'ai jamais. Je sais pas. Waouh. Oh, attention, oh là là, oh là là, attention, attention. Mais il y a encore. Il est presque à moitié de sa vie déjà, ouais. C'est sûr, qu'il va y avoir un truc, ça peut pas. Parce que s'il si est aussi dur que ça, c'est pas. Je suis beau. Non, t'es pas très très beau. Ou alors, ça doit être pour l'épargner que c'est super dur aussi. Aïe, aïe, je suis en train de me faire atomier. Mais Frisky, c'est même pas Frisky, c'est Chris, il est mort. Tu fais quoi là, Suzy, hein? Item, Oui, bah item bah tu... Mange le super gâteau. Hop là, on est tous au maximum. Chris va faire Oh là là, mais j'étais pas au cran. Moi, qu'elle allait avoir une rouge. Aïe. Mais voilà, Suzy, elle est morte. Il part de mon meilleur élément. Je suis salomone. Chris, tu attaques le méchant monsieur. Et toi, tu soignes Suzy. Je peux tout faire. Tu me l'as déjà dit, ça. Waouh. Aïe. C'était clairement. J'ai mal joué, j'ai mal joué. Oui, oui, j'ai bien survécu. J'ai bien joué du coup. Paf, paf. Ah ah. Oui, tu me l'as déjà dit là, ça fait je sais pas combien de fois que tu. Oh la la la la. Oh la la la. Oh la la la. Oh la la la. Oh la la la. Oh la la la. Oh la la la la la. la la la la la la la la si c'est scandaleux justement Je suis tellement excité je, je... Ah là ça va commencer aïe aïe, aïe aïe aïe aïe Oh oh oh oh oh oh oh oh Ah oh, fais chier J'arrête de faire le con moi Vas-y Suzy Je compte sur toi Ah ah c'est drôle hein Ah il y a tout le monde qui est visé Merde C'est euh J'ai pas compris mais Waouh Voilà là il m'envoie le paquet Il m'envoie le paquet C'est le bouquet final dans les feux d'artifice Waouh, waouh, waouh, j'ai gagné un max de TP. Écoutez-moi, gamin, je suis fatigué maintenant. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ça c'est pas bon pour la suite, ça. C'est vraiment pas bon pour la suite. Hein. Quand 6. C'est pas bon pour la suite, ça. Waouh, Suzy, elle est soignée. Waouh, c'est incroyable. Les gamins, je suis. Voici mon KO fi... mon final. Ah, c'est un coup spécial. ah.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 Attention hein, je suis pas dupe. Aïe S'il vous plaît, je veux juste euh, faire le chaos. Aïe aïe aïe, j'aime pas cette attaque. Euh... Pff, il est mort. Il est mort. C'est qui C'est Suzy qui est morte. Mon corps ne peut être tué, je sais pas. Ah ouf bah, je crois qu'on est pas assez mal pour un premier trail, non Non, bah, je dis ça parce que je crois que je vais peut-être décéder. Enfin il y a une grande chance là, actuellement. Oh, je peux mmh. <rire> pas faire grand-chose en fait, donc euh, hein. je suis plus d'item. Toi je t'attaque, toi je t'attaque, toi. Oui Trois milieux. Oh, ça fait mal, ça. Mon corps ne peut pas être tué, je sais pas. Mais je comprends pas ce que tu dis. C'est du latin pour moi, ça. Et pourtant, j'ai fait du latin au collège. Et ça, ça m'a servi à rien. Bah, je peux pas faire grand-chose d'autre, en fait. Ouh mmh Qu'est-ce qui va se passer Ah, ah c'était fun. Pourquoi je, je sens que je sens mal là Tu es rapide, rapide, fort. Fort, tu es vraiment ra rapide et fort. Le retour de la reine, Lightner. Pouvez-vous stopper ça? Hein? Voilà, je vous avais dit que ça va faire mal au cul. Et au revoir, <rire> Michel Michel Chaos, Chaos, Lightner, promis, à Je sais pas, je comprends pas. Donnez-moi votre force. Il appelle des esprits, je crois. Je suis vraiment pas sûr de ce que je dis. Couteau maléfique. Hein Eh comment ça J'ai gagné Quoi J'ai fini J'ai battu non, Ça va, il était pas si dur que ça. Du, du premier coup, je vous jure, du premier coup. C'est vraiment fini Non, attends, j'ai fini le jeu pour voir là, parce que... bloqué un écran de fin oh j'ai trop content maintenant à la base je voulais le faire aussi je voulais l'épargner ça me donne même plus envie de faire le combat là c'est juste que je j'ai envie de garder ce trail, c'est tout j'ai fait du premier coup attendez je vais demander si c'est commun de hein? bon les amis donc là on va essayer de l'épargner non mais, mais je suis choqué de l'avoir battu du premier coup je suis choqué enfin j'ai entendu qu'il était super dur mais pas tant que ça ou alors c'est que je suis super fort oh Au moins c'est probablement ça en fait. Salut, j'aimerais savoir si c'est commun de battre j du premier coup en un seul essai, sans connaître aucune de ses attaques avant le combat. Oui, si tu peux lire dans le code du jeu. Et si on peut pas Cela reste possible hein. Nope, pas du tout commun. Non, vraiment pas commun. I'm unique Yeah guy, you are unique Non, genre vraiment pas du tout je prends ça pour un oui. Bravo, champion! Parce que je trouve J-Ville beaucoup trop simple quand on a déjà essayé Sans. Ah, bah, tu vois. Il est trop simple, c'est bien ce que j'ai dit. Faut juste connaître les patterns. Non, mais je veux dire, si on le connaissait pas du tout avant, je l'ai tout trail. Ah ouais, euh, ouais, bah, bah, moi, je l'ai, ah, je un trail, hein, un, trail. Un try, hein, ouais, moi, moi, j'ai un try. Bah, bah, si t'étais dans la vie réelle et... Oui, bah, ça marcherait pas si t'étais dans, dans la vraie vie, hein. Parce que, euh, bah, bah, tu peux pas tout try quand t'es dans la vraie vie. Parce que, bah, quand, quand tu meurs, et, et bah, t'es mort, donc voilà, hein. je suis pas chaud, là, pour le combat, je te jure, je suis pas chaud. Je me cherche pas d'excuses pas, je suis plus chaud, là. Maintenant, je... je suis plus concentré sur le jeu, mais bon, allez. Allez, on essaye de se reconcentrer. Oh Oh, aïe, fais chier. Ok. Je comprends jamais qu'est-ce qu'il faut faire à cette attaque. Waouh! Waouh! Wow. Mais... Arrête de viser tout le monde. Vise vise que Suzy ou Chris. Mais pas, pas, ral pas avec Ralsey dedans. Non, tu vas faire une pirouette. Ah JV, il peut, il peut dormir, il peut dormir. Vas-y Ralsei, réveille-toi, réveille-toi. Tant pirouette, ça a redonné de la vie à Suzy. Ça redonne de la vie pirouette. Ça a donné de... Ah oui, ça redonne de la vie. Pirouette, ça redonne de Bah si j'aurais su ça plus tôt, tu vois. Le combat, il aurait été plus facile hein. Oui, c'était déjà très facile et eh ben Quoi fait chier je voulais pas que ce soit Ralsei moi. Bah voilà, je suis mort. J'ai perdu d'un coup. Bon moment pour avoir qu'est-ce que ça fait quand il gagne. Parce que je voulais le voir ça après. C'est Quoi C'est tout oui, Je veux continuer, il fait Je crois qu'il y avait un meilleur truc. <rire> non, mais je suis sérieux en plus. Ça, oh, il est trop facile en fait. Ce combat, je me suis trop préparé pour rien. Ça a vraiment marché. Ça fait 100 ans que j'avais pas fait ça. C'était très amusant. Maintenant, un, un cauchemar, l'ombre du chevalier. La tenir quand le... ouais, il fait pareil. <rire> <rire> Okay. Mais c'était simple C'était simple C'est super facile contrairement à ce que je pensais C'était simple. simple Je l'ai tué du premier coup Et je l'ai épargné En deux coups Mais le premier j'étais même pas chaud en fait <rire> J'étais même pas chaud du coup pour les deux C'était simple C'était beaucoup trop simple ça cache quelque chose Choqué. Je suis choqué à quel point il était nul. A la base, je voulais faire une super transformation à la Dragon Ball Z. Où je me transformais en Sans. Mais ça m'a servi à rien. Sans, tu es actuellement inutile. Oh Serais-je devenu un professionnel les amis Non euh, Bah, euh, Au revoir, la vidéo elle est terminée. Euh, N'oubliez jamais d'apprendre. Non, ça c'est pas moi qui dis ça et abonnez-vous et pouce bleu et tout ce qui va avec alors je vous dis salut à tous et, et ben je sais pas en fait holibaba qui est qui rigouuuu Grosse c'est français speech parti on est parti holibaba